Joyeuse Pâques. En fin de semaine, notre famille se joindra à des millions de chrétiens au Canada et à travers le monde pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Pâques est une fête remplie de joie et d'espoir. C'est l'occasion de nous réunir avec nos proches, que ce soit en faisant la chasse aux œufs avec les enfants, en allant à l'église avec nos voisins ou en partageant un repas de Pâques avec ceux qu'on aime. On célèbre le message de compassion de Jésus et on réfléchit à ce qu'on peut faire pour bâtir un monde meilleur pour tous. Pâques nous donne aussi la chance de reconnaître les nombreuses façons dont les chrétiens enrichissent nos communautés d'un bout à l'autre du pays. Ce printemps et pendant toute l'année, apprécions tout ce qui nous unit et mettons en pratique ce que signifie vraiment le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons une joyeuse fête de Pâques à tous ceux qui la célèbrent.